Bonjour donc tout le monde, euh, bienvenue donc dans le 11-12 de février euh, qui va être euh, consacré à la commission Bibliothèque Verte. Euh, donc on a le plaisir d'accueillir Marion Lenagar et Alice Cornu. Euh, donc pour ceux qui Bonjour. ne me connaissent pas, euh, donc Emmanuel Royon, je suis chargée de mission pour le patrimoine à l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Libre et Lecture. Euh, donc juste moi, je, je vais pour euh, pour cette session laisser ma casquette euh, à Alice, donc euh, je vais euh, juste rappeler les, euh, les petites règles de bonne pratique de ce rendez-vous. Euh, on vous demande si vous voulez bien de renommer vos petites vidéos avec vos noms et prénoms, euh, ça nous facilite le travail pour émarger, donc si euh, vous pouvez le faire. Euh, Je n'ai pas coupé les micros dans les paramètres. Donc, si vous voulez bien penser à garder vos micros coupés pendant les interventions, pour pas qu'on on entende vos collègues dans les couloirs ou, euh, ou autres bruits de la rue qui pourraient venir déranger euh, l'intervention. Euh, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à le faire euh, Alors, soit dans le chat euh, de la discussion. Euh, nous, on les relèvera au fur et à mesure ou à la fin en fonction de, des thématiques de vos questions et bien évidemment on les posera à notre intervenante. Euh, et comme nous ne sommes pas trop trop nombreux, a priori on sera une petite trentaine. Euh, on peut vous proposer, si vous le souhaitez, euh, de lever la main euh, grâce à le, le petit outil qui est en bas, réaction, euh, et on vous laissera la parole si vous souhaitez intervenir, donc euh, n'hésitez pas non plus. Euh, après, euh, un petit, une petite demande euh, qui est absolument pas obligatoire, mais qui est aussi sympathique, c'est si vous êtes euh, visible, vous pouvez allumer vos caméras, c'est quand même plus sympa pour nous de voir vos visages sourire que des petits noms, mais euh, bien sûr, on vous êtes obligé en rien de mettre vos caméras. Euh, ce rendez-vous donc c'est le vôtre, euh, je vous rappelle que vous pouvez euh, déposer les sujets que vous voulez voir traités sur euh, la parenthèse, euh, je vous mets le lien dans le chat. on récupère toutes vos suggestions et plus les sujets sont plébiscités, plus on les met rapidement au programme, donc n'hésitez pas non plus si vous voyez un sujet euh, proposé par vos collègues à renchérir euh, pour qu'on puisse euh, le programmer. Euh, je rappelle aussi que tous les numéros sont consultables sur la chaîne YouTube de l'agente. Il y a une playlist dédiée, donc euh, si jamais euh, vous avez manqué un numéro et que vous souhaitez euh, le réécouter, euh, eh bien, il n'y a pas de souci. Et j'ai fait ma petite présentation en deux minutes. Je suis de plus en plus efficace euh, pour laisser 58 minutes aux intervenantes. Donc, je laisse la, la parole pardon, à Alice et Marion. Et Alice qui va nous, nous présenter. Marion, merci à toutes les deux d'être euh, parmi nous aujourd'hui. Alice, tu n'as pas ton micro pour l'instant. Il a été désactivé. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être nombreux et nombreuses à ce 11-12. Et merci à toi, Emmanuel, de nous inviter dans ce format que nous avons souhaité dédier aujourd'hui à la thématique de l'écologie du livre, thématique sur laquelle je travaille à l'agence depuis le mois de juin dernier. L'idée, c'est de pouvoir répondre aux questionnements des professionnels, mettre à disposition des professionnels de la chaîne du livre, donc des auteurs, libraires, éditeurs, euh, bibliothécaires, euh, des ressources professionnelles sur ce sujet, de un peu repérer les acteurs qui sont engagés euh, sur cette voie et, hein, et de, de parler de, de l'actualité de cette thématique euh, et des évolutions qu'elle euh, qu nous suggère. Alors aujourd'hui, on a choisi d'inviter Marion Le qui est donc bibliothécaire adjointe à la médiathèque départementale de Seine-Maritime et qui est membre de la commission. Euh, Bibliothèque verte qui a été lancée en 2022 et qui va nous parler de son expérience professionnelle et, euh, et revenir un peu sur, euh, sur la commission Bibliothèque verte, ce qu'elle propose aux professionnels, les ressources et outils qu'elle euh, qu souhaite euh, mettre à disposition et répondre à vos questions. Et à la fin, on, on pourra en profiter pour, euh, pour faire un petit tour des, des initiatives que vous, vous avez pu mettre en place dans vos pratiques et, euh, et des, des questionnements que, que vous posez actuellement. Voilà, je vais vous laisser la parole à Marion et merci d'être là. Bonjour, merci pour, euh, pour votre invitation. Bonjour à tous. Je vais vous partager mon écran. Est-ce que vous pouvez me confirmer que ça s'affiche bien chez vous C'est parfait. Parfait. Merci. Euh... Alors voilà, comme ça a été dit, je vais vous parler de mon retour d'expérience, mais aussi des enjeux de la commission dont je fais partie, la commission de l'ABF Bibliothèque verte. Donc, j'ai prévu trois temps. D'abord, je vais vous raconter comment je suis devenue référente développement durable en bibliothèque. Comme ça vous a, ça vous a été dit, je travaille à la médiathèque départementale de Seine-Maritime. Euh, mais oh, je n'y suis oh, que oh, depuis oh, cinq oh. mois. Et avant ça, j'ai travaillé pour le réseau des bibliothèques de Rouen. Et c'est là-bas que j'étais référent développement durable. Donc, c'est toute mon expérience là-bas euh, que je vais vous relater. Euh, je vais prendre le temps de vous expliquer comment j'ai sensibilisé mes collègues au développement durable. Et enfin, euh, je reviendrai sur la commission en elle-même et euh, la façon dont on travaille euh, au sein de la commission. Donc, je commence par mon rôle de référent de développement durable en bibliothèque et mon retour d'expérience pour le réseau de Rouen. D'abord, je resitue un tout petit peu. Donc, Rouen, c'est en Seine-Maritime, 76. C'est un réseau, il y a sept bibliothèques de proximité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grand bâtiment central. C'est vraiment sept bibliothèques de, on va dire, de quartier. De, voilà, des, il n'y a, a pas de grosses structures et des annexes. C'est plusieurs petites bibliothèques, dont une bibliothèque quand même patrimoniale, euh, bibliothèque municipale classée. Euh, la ville de Rouen, euh, les, les bibliothèques ont la labellisation BNR, donc bibliothèque numérique de référence, euh, avec un programme numérique et une bibliothèque numérique patrimoniale. Sur les sept lieux, on a 8600 m carrés euh, accessibles au public, alors, 41 heures d'ouverture hebdomadaire, je m'excuse, je n'ai pas remis à jour, parce qu'en fait, depuis janvier, il y a eu une forte extension des horaires d'ouverture. Donc, on est à plus de 60 heures maintenant. Euh, 232 000 documents contemporains, 500 000 documents patrimoniaux et 14 500 abonnés. Euh, je précise aussi que depuis janvier 2021, euh, l'inscription est gratuite pour tous, euh, habitants de Rouen ou non. Je suis arrivée dans ce réseau en février 2019. Quand je suis arrivée, il y avait déjà dans la bibliothèque où j'étais affectée, c'est-à-dire la bibliothèque des Capucins, une grénothèque qui avait été lancée l'année d'avant, mais qui ne fonctionnait pas très bien. La personne qui avait lancé le projet était partie à la retraite. La précédente responsable de la bibliothèque des Capucins, avait changé de poste, et donc il y a eu une vacance de poste entre son départ et mon arrivée, normal, mais du coup, ça, ça n'avait pas encore été euh, réellement euh, lancé. Euh, la Grénothèque était dans une petite euh, valisette euh, qui était placée un, un peu derrière le bureau des bibliothécaires avec l'idée d'inciter euh, le public à échanger des paroles avec le personnel, mais du coup, ça avait un côté un peu intimidant ils n'osaient pas toujours venir passer un peu derrière et, et interroger. Donc j'ai commencé par reprendre cette grenotèque et réfléchir à la manière de la mettre en valeur et euh, de, de la relancer. Donc pour ça, j'ai créé du mobilier euh, avec des caisses de vin. Euh, j'ai euh, prévu, j'ai conçu un fichier numérique pour imprimer et avoir des sachets customisés et tous uniformisés. Parce que jusque-là, les gens mettaient euh, comme ils voulaient leurs graines dans des enveloppes, dans des boîtes, euh, vous savez, les boîtes des Kinder Surprise, là, ce genre de choses, c'était posé un peu en vrac. Euh, j'ai prévu les flyers, les éléments de communication. Et pour accompagner cette Grénothèque, j'ai commencé à, à spécialiser en fait un, un fonds documentaire, à acquérir des collections. En fin d'année, euh, ça a été mentionné comme objectif annuel pour l'année d'après. Il fallait que je donne une identité verte à la Bibliothèque des Capucins. Euh, je précise, je vous ai dit, je suis arrivée en février et en fait, il y a eu un changement de direction des bibliothèques de Rouen euh, en septembre. et Il se trouve que la nouvelle directrice des bibliothèques euh, était intéressée par ce côté euh, vert, Bibliothèque verte et et développement durable. Donc, en discutant avec elle, quand je lui ai expliqué ma démarche par rapport à la Grénothèque, mais aussi de, le fait de faire un fonds euh, un peu spécialisé, elle m'a dit, OK, eh ben, sur le réseau, il faudrait que ce soit cette bibliothèque qui soit identifiée comme référente de enfin, bibliothèque de référence pour le développement durable. Donc, je vous ai mis quelques photos de la Grénothèque, le mobilier en caisse de vin, voilà à quoi ça ressemblait. Donc, la petite valise dont je vous parlais, vous la voyez, Elle est. je ne sais pas si vous voyez ma souris quand je bouge, mais elle est là sur la gauche, les sachets qui sont dedans. Et du coup, tout autour, euh, les nouveautés qu'on qu on avait sur la thématique, alors permaculture, euh, collecte de graines, potager, et puis un peu plus large aussi sur l'environnement, l'écologie, le développement durable, toutes ces choses-là. Et j'y ai rajouté euh, les abonnements, euh, mon jardin, ma maison, je trouvais que ça avait bien sa place ici aussi. Pour que ça se voit, la bibliothèque des Capitins, elle, elle est petite, elle est dans une chapelle et en fait, on n'a pas forcément de grande visibilité. Donc, j'ai aussi monté ce, ce grand truc-là euh, avec des espèces de grosses feuilles et le château en haut, référence à Jack et le haricot, mais l'idée, c'était que ça se voit de loin, en fait. Voilà. Je continue, donc. On arrive en 2020. Euh, là, euh, je propose de lancer un nouveau service. Alors, pour rappel, des fois que certains l'ont oublié, 2020, il y a eu le confinement. Donc, euh, on était tous à la maison euh, et donc, je me suis dit, bah, je, ferais bien, euh, je fabriquerais bien des Tawashi. Je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est, je vous montre sur la diapo d'après. C'est des socles en bois avec des clous destinés à faire des éponges euh, ou des lavettes en fait. Je, vous allez le voir, sur les. je vous ai mis des photos juste après. Euh, donc, je fabrique ça pendant le, le confinement. Je me forme et m'autoforme avec ce que j'ai sous la main, avec les ressources que je trouve en ligne. Euh, ça n'a pas l'air, on n'est qu'en 2023, il n'y a pas tant de temps de passer que ça, mais en fait, en trois ans, il y, a eu, il y a maintenant beaucoup plus de ressources pour se former sur le sujet, en particulier en tant que bibliothécaire, mais en 2020, c'était encore timide. Euh, et de là, euh, nouvel euh, nouvelle entretien professionnel, la directrice me propose d'étendre la réflexion à tout le réseau et du coup, de devenir référent de développement durable pour le réseau. En fait, au cours de l'entretien, en discutant, je lui ai dit « oui, la, ça y est, la Bibliothèque des Capucins, je pense qu'on l'a identifiée comme développement durable, fonds de référence, etc. » Mais du coup, ça ne va pas être un objectif pour l'année à venir, ça y est, c'est fait. Malgré tout, j'aimerais bien que ça reste présent euh, dans mes fonctions, dans mes missions, parce que je vais continuer à travailler là-dessus. Et Elle a dit bah, « oui, mais faisons encore plus, euh, on va dire que tu deviens la référente développement durable. » Du coup, ce n'était pas un objectif, c'est arrivé dans mes missions de fiche de poste, c'est important. Euh, c'est important de l'indiquer parce que ça voulait dire que ça devenait un rôle permanent et surtout qu'il était reconnu que j'allais y passer du temps. C'est ça l'émission de la fiche de poste, c'est l'émission sur laquelle on travaille donc là c'était vraiment indiqué. Donc voilà, les socles je ne sais pas si, si vous connaissiez euh, on peut s'en servir pour faire la vaisselle ce n'est pas ce que je préfère moi-même pour faire la vaisselle mais par contre ça sert pour un tas d'autres choses, nettoyer les lavabos, les éviers les petites tâches qui tombent par terre, etc. etc. et euh, donc Socle en bois, des clous, euh, au dos j'ai collé une pochette, en. c'est les pochettes qui nous servaient pour les CD euh, des abonnements magazines, en fait. Donc voilà ce que j'ai mis, dedans un petit mode d'emploi trouvé sur, euh, le... sur internet, ça a été euh, édité par Nature et Découverte, donc c'était glissé dedans. Un code barre et en fait au dos de la pochette une étiquette RFID parce Rouen, c'est un équipement euh, RFID avec des automates, mais du coup les gens pouvaient emprunter euh, de manière autonome. Sans passer par nous, enfin, comme le reste des documents. On arrive donc en 2021. Euh, 2021, le réseau des bibliothèques d'Ormont travaille euh, sur un PCSES, donc c'est un projet culturel, scientifique, éducatif et social, euh, projet de service en fait. Donc la directrice nous demande de, de travailler conjointement là-dessus. Et donc dans ce PCSES, euh, il y a. Euh, le, la mention euh, des bibliothèques comme service favorisant euh, l'exercice des, des droits culturels avec des collections diversifiées adaptées, la participation de la population, la culture du partage. donc On était vraiment dans l'idée d'échange avec les publics euh, euh, et de, de partage. Ça, ça a permis de continuer dans la lancée des services qu'on a appelés éco-citoyens. En fait. Je vous en parle juste après. Euh, parallèlement à ça, euh, pardon, j'ai enlevé. Voilà. Parallèlement à ça, euh, le, la ville a rédigé son projet culturel dans lequel a été mentionné l'accompagnement de la renaturation et de la transition écologique, euh, incluant un axe enjeu écologique et de la transformation durable pour une capitale vertueuse et exemplaire. Et la ville de Rouen candidate à la capitale européenne de la culture 2028. Donc, tout ça donnait des éléments euh, formels, mais en, mais en plus euh, extérieurs à la bibliothèque pour... Euh, légitimer et valoriser ce, ce rôle de référent de développement durable. Ça a pris de l'ampleur, en fait. Euh, on arrive ensuite en 2022. Là, je suis devenue tutrice d'une volontaire en mission de service civique. En fin 2021, euh, on a lancé cette, cette annonce-là. Euh, donc, service civique, c'est un contrat euh, de 28 heures semaine. C'est pour... Euh, Proposer, un, enfin, c'est un premier pas pour les jeunes dans le monde du travail. Donc, ce n'est pas un emploi, c'est une mission de service civique. Il n'y a pas une rémunération, c'est une indemnisation. Ça a une petite nuance. Et euh, l'idée, c'est qu'on a quelqu'un qui vient, qui découvre le monde du travail et qui va, qui va travailler sur une mission spécifique qu'on lui a attribuée. Et en contrepartie, en fait, c'est un échange. C'est ça que je veux dire, c'est que. Cette personne doit aussi euh, trouver des choses qui l'aident euh, à s'insérer dans la vie professionnelle, éventuellement à, à, à, à trouver une, une idée sur ce qu'il veut faire plus tard. Voilà, c'est de l'accompagnement du jeune euh, dans, dans, euh, dans son avenir en fait. Euh, donc nous, on lance cette idée de, de mission de service civique. On cherche un ambassadeur ou une ambassadrice du développement durable au sein du réseau. Euh, et donc j'ai reçu euh, c'est des jeunes qui n'ont pas d'expérience il faut pas enfin voilà c'est vraiment toute première expérience pro je reçois une jeune fille euh, Rosalie euh, qui effectivement euh, en fait elle avait suivi elle avait commencé un cursus dans des études euh, en lien avec l'illustration mais euh, au niveau euh, c'était aux au Beaux-Arts. Et en fait, ce n'était pas ce qu'elle recherchait, ce n'était pas ce qu'elle voulait faire. Donc, elle avait commencé en septembre, on était en novembre, elle sentait bien que ce n'était pas pour elle. Et du coup, elle ne voulait pas continuer, mais elle, voulait, elle ne voulait pas rester une année euh, sans rien faire. Euh, elle avait une certaine sensibilité euh, par rapport aux enjeux du développement durable. Donc, euh, voilà, on l'a intégrée dans, dans l'équipe. Je vous en parle un petit peu plus après. On a participé en 2022 à un défi lancé par le service communication enfin oui, service communication plus service des transitions écologiques euh, dans le cadre du mouvement euh, Earth Hour, une heure pour la planète. Euh, donc là, j'ai été l'interlocutrice euh, pour les autres services. J'ai relayé notre participation, mais aussi j'ai fait relais. Je vous rappelle que réseau des bibliothèques, il y a sept bibliothèques. Donc, en fait, on n'est pas une équipe. On ne peut pas se voir autour d'un café tous. On est nombreux, plus de 80 personnes. Euh, éclaté sur plusieurs sites. Il y en a toujours un qui est en réunion à droite, à gauche. Donc, ça demandait un peu de coordination, de pouvoir participer à ce défi euh, qui consistait à éteindre le plus d'appareils possible pendant une certaine durée. Euh, et euh, nous, dans les bibliothèques, on a profité de ce temps sans appareil, donc sans ordinateur. Ce n'est pas si simple de travailler sans ordinateur, pour mener au sein de chaque bibliothèque euh, des réunions euh, sur le numérique responsable. On a consacré ce temps-là euh, pour, pour réfléchir à nos pratiques par rapport au numérique. Euh, il y a eu la subvention de France Relance cette année-là, et du coup, avec le budget supplémentaire du CNL, euh, on, on a consacré plus de sous euh, à l'acquisition d'ouvrages euh, autour du zéro déchet et du développement durable. On a lancé, je dis on, c'est Rosalie, donc la jeune en mission de service civique et moi-même, une bouturotech et une créatech, en plus de la grénothèque déjà existante. Bouturotech, c'est du troc de boutures. Donc, on mettait des plants euh, de légumes, mais aussi des, des boutures de plantes. Et Créatech, c'est euh, du troc de matériel de loisirs créatifs. Et enfin, c'est l'année où a été lancé le groupe de travail Bibliothèque verte sur le réseau. Quelques photos. Donc, la bouture installée, vous reconnaissez sans doute, euh, sur le meuble de la Grénothèque initiale. Vous voyez que… Euh, dans un des panneaux, euh, on a installé les socles à Tawashi, je ne vous l'ai pas dit, il y, en avait, il y en a 10 en circulation. Et très régulièrement, c'est emprunté. C'est un service qui marche bien, qui est tout simple à mettre en œuvre et qui fonctionne vraiment très très bien. Donc euh, la preuve, il y en avait plus que deux ce jour-là, mais c'est régulièrement comme ça. Donc la bouture au tech, on mettait des plantes sur ce meuble-là et puis un peu disséminé dans la bibliothèque, sur les petites tables, sur les étagères, avec à chaque fois un petit, euh, une petite étiquette, euh, plant ou plante à troquer, euh, qui indiquait que les gens pouvaient emmener comme ça. Pour la petite anecdote, il y a un jour, quelqu'un m'a ramené une plante, une belle plante, je ne sais plus ce que c'était, mais une belle plante verte, euh, me la dépose, je l'ai juste posée sur, la, sur cette fameuse petite table, je n'avais pas encore le temps de lui mettre une étiquette plante à troquer. Je suis revenue une demi-heure après, la plante avait disparu. Donc, en fait, je me suis dit, bah c'est bien, les gens ont bien compris, mais du coup, on ne peut pas avoir de plantes à nous dans cette bibliothèque parce que sinon, ça va être, ça va être considéré comme pouvant être troqué. Okay. Mais je me suis dit, là, que les gens avaient bien compris le, le service et intégré le, cette possibilité. Voilà. La Créatech, maintenant. Euh, je vous ai expliqué que Rosalie suis, avait suivi euh, un début de formation aux Beaux-Arts, mais qu'elle se destinait à l'illustration. Et donc. Euh, voilà, Elle nous a fait tout un tas de supports euh, illustrés avec, euh, avec ses petits dessins à elle qui, qui sont toujours, euh, je trouve, très percutants et qui correspondaient exactement à ce dont on avait besoin. Euh, là, il y a eu un véritable échange entre euh, elle et nous. Euh, parce qu'elle s'y est bien retrouvée, en fait. Ça elle, est, elle, est, elle avait un doute, je crois, sur euh, si elle avait finalement fait le bon choix avec cette euh, orientation-là. Ça l'a rassurée et confortée dans, dans cette décision-là. Elle a um, intégré, là, en septembre, un, une nouvelle formation qui correspond beaucoup plus à ses attentes. Et, euh, et, et voilà, ça, et ça a permis qu'elle ne lâche pas complètement euh, pendant, pendant cette année-là. Elle a continué de, de se former. Donc, la Créatech, elle est sur le meuble euh, des des ouvrages de loisirs créatifs. Euh, Elle consiste en euh, une petite commode et deux, deux caisses en bois. Là, vous en voyez une, il y en a une encore en dessous. Euh, et les gens peuvent déposer ce qu'ils souhaitent qui peut être réutilisé. Donc, il y a euh, c'est variable, mais on a eu des, des chutes de tissus, des gens qui achètent pour se faire un vêtement, puis il en reste plein. On a eu des pelotes de laine. Ça, ça a plus de mal à partir. Une pelote, deux pelotes, même si elles sont pleines, les gens ne savent pas trop quoi en faire. Donc, ce n'est pas ce qu'ils emmènent le plus. Il y a eu des livres qui ont été échangés, euh, des kits qui avaient été commencés, pas forcément finis, des kits au point de croix. Bon, voilà. Euh, il y a eu… Un article sur le blog de la commission Bibliothèque Verte, dont je vais vous parler après, euh, qui relate tout, euh, tout ce fonctionnement de la Créatech. Rosalie a fait également des supports de communication que vous pouvez voir là. Des petits marque-pages. D'un côté, euh, découvrez la Créatech, et de l'autre côté, il y avait plusieurs versions. Il y en avait huit, je crois. Elle avait fait des petits tutos dessinés, comme vous pouvez voir là. Euh, origami, filtre à café, plusieurs choses comme ça. Les gens pouvaient prendre le marque-page et ils avaient derrière un tuto... Euh, pour réaliser un petit, enfin quelque chose. J'en viens à mon, ma deuxième partie, comment on sensibilise les collègues, parce que ça a été euh, aussi un de mes, mes gros travaux <rire> en tant que référente développement durable. Alors, je commence par, euh, par ce qui peut être compliqué, les freins, les difficultés, euh, que peut-être si, euh, si vous vous êtes lancé dans cette démarche-là, vous avez rencontré aussi euh, Le plus évident, convaincre les collègues réticents, euh, ceux qui disent euh, Oui, c'est pas parce que moi j'éteins la lumière de mon bureau que ça va changer grand-chose. Il hein. euh, faut qu'ils commencent par faire des choses plus haut. Euh, nous, à notre petite échelle, on ne peut rien faire. Ce n'est pas nous qui avons la main. Bon, voilà, euh, vous allez l'entendre beaucoup. Il ne faut pas se démoraliser. <rire> on continue. Il euh, y a ce sentiment aussi que ça ne sert à rien, euh, parce qu'on n'a pas la main euh, sur certaines choses. Euh, par exemple, la déperdition d'énergie dans cette, certains bâtiments, ce qui était le cas euh, dans la bibliothèque des Capucins où je travaillais, euh, qui est une ancienne chapelle, donc euh, très haute de plafond, pas isolée, bon, voilà, un peu compliqué. Le tri des déchets, qui n'est pas fait par l'entreprise de nettoyage. donc Ça, ça paraît tout simple et en fait, ça prend des lustres pour obtenir euh, que ce qu'on trie dans les poubelles soit trié aussi au bout, mais n'arrive pas euh, au même endroit, on s'est aperçu qu'il y avait ça. Euh, l'aménagement des espaces qui est contraint par un souhait d'uniformisation sur le réseau. Par exemple, moi, j'aurais voulu faire euh, vraiment un, une étagère où, où je partageais euh, un fonds de développement durable, mais qui, qui, qui cassait complètement les codes de la Dewey, où On pouvait avoir du 600 pour les ouvrages de loisirs créatifs en lien avec le zéro déchet, euh, du 300, du 500 pour l'écologie. Sauf qu'il y a une politique documentaire réseau, et donc on ne peut pas faire comme on veut dans chaque bibliothèque. C'est compliqué. Les validations, parfois, qui sont longues à obtenir, justement, quand on veut négocier ça, ben, on est plusieurs interlocuteurs, donc ça amène des discussions plus, plus compliquées. C'est un rôle qui prend beaucoup de temps. Donc, même si c'est écrit sur la, dans l'émission, et j'insiste sur le fait que c'est important que ce soit écrit, mais du coup, il faut arriver à se dégager le temps nécessaire et à faire comprendre qu'on ne peut pas être partout à la fois. Et puis, c'est une mission supplémentaire sur la fiche de poste, mais du coup, ça veut dire un profil plus difficile à trouver en cas de départ. Quand moi, je suis arrivée sur ce poste-là, c'était inexistant, ce, ce, ce profil-là. Il n'y avait pas du tout cette mention en lien avec le développement durable. Je suis partie, j'ai changé de poste. Actuellement, je ne suis pas encore remplacée. Pas que pour cette raison-là, mais du coup, c'est un profil qui est plus spécifique. Donc, comment on fait, du coup, pour, pour pallier à tout ça, pour pallier à ces freins, ces difficultés D'abord, on communique, on raconte et on fait. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on informe sur la nouvelle mission qu'on a de référent développement durable, à la fois pour être identifié comme la collègue relou qui va causer tout le temps des bibliothèques vertes, et pour se positionner comme personne ressource, c'est-à-dire la personne avec qui on peut monter des choses. Euh, le but c'est de faire savoir se faire connaître auprès des collègues c'est vraiment la toute première étape de la sensibilisation des équipes parce que c'est là que vous allez pouvoir dire bah, euh, on y attache l'importance dans notre équipe il y a quelqu'un qui s'occupe de ça donc c'est quelque chose euh, dont on va parler et auquel on est attaché euh, ensuite euh, faire la promotion des animations destinées au public auprès des collègues, c'est à dire que euh, je vous l'ai montré euh, juste avant, euh, on a mis des choses en place à destination des publics, eh ben, euh, il s'agit d'envoyer de, les infos à tout le réseau pour que euh, les collègues prennent connaissance du travail euh, de la personne référente développement durable, relais auprès des publics. Donc, la sensibilisation des équipes, ça aussi pour que les agents discutent avec euh, avec les publics nous on a fait venir les autrices et blogueuses julie bernier en 2021 en 2020 euh, c'est euh, elle tient le blog sortez ouvert et elle a fait euh, euh, elle a rédigé deux ouvrages euh, voilà édité euh, deux ouvrages et ophélie d'emblée qui elle aussi a édité un ouvrage et tient la chaîne youtube ça, euh, Ta mère nature euh, que ça, ça vaut le coup aussi d'aller voir elle a elle est elle a un ton très décalé et très drôle donc, quand on les avait fait venir, j'ai envoyé un mail à tout le réseau avec le lien vers le blog, vers la chaîne YouTube, euh, la présentation de l'ouvrage, euh, voilà. Et puis, euh, les fiches défis, là, ce que j'ai noté, euh, je vais vous montrer ce que c'est. Ça, c'est pareil, c'est un travail euh, que j'ai réalisé pendant le confinement. Euh, L'idée, c'était de lancer un défi à nos lecteurs. Il y avait 100 fiches euh, par thématique, euh, à chaque fois avec pourquoi c'est mieux pour la planète, et pourquoi c'est mieux pour moi, pour montrer aux gens que en fait, c'était intéressant aussi pour, pour soi-même, ce n'est pas que dans un but, dans un but écologique. L'ouvrage le, dans lequel on en parle, c'est ce qui a été le plus difficile en fait à chaque fois, trouver un ouvrage dans lequel c'était euh, mentionné pour que les gens puissent s'y référer. Donc, on, en fait, on fait en même temps la promotion de ces collections en faisant ça. Et donc, il y avait euh, un, deux petits baromètres et euh, une petite case à remplir. L'idée, c'était que les gens venaient, ils emmenaient une fiche pour trois, euh, quatre semaines, le temps de leur emprunt. Ils essayaient de, de répondre au, au défi. Ils cochaient là la case pour dire si c'était très facile, assez facile ou plutôt difficile. Et on faisait monter le baromètre. Une personne coloriait une graduation, en fait, pour dire s'il avait réussi ou pas réussi. Et on voyait de quel côté ça montait. Il euh, y a un lien là vers… Euh, vers Facebook, c'est un groupe qui s'appelle les Écogestes en bibliothèque, un groupe dans lequel on partage, bah, justement, <rire> des actions vertes pour les bibliothèques et dans lequel j'ai fait un retour d'expérience détaillé de ça. Donc, voilà, c'était ce, ce genre de défi. Et donc, quand on a lancé ça, j'ai envoyé 4-5 fiches par mail aussi à mes collègues en disant, bah, tenez, euh, qui se lance ?» et j'ai eu quelques retours. Et donc, ça les informait aussi, des petites choses, des petites choses comme ça. Et donc, j'en avais fait des spéciales Noël parce que j'aime beaucoup Noël. Euh, ces fiches-là, si certains d'entre vous le souhaitent, vous pouvez me contacter par mail, je les partage bien volontiers. Euh, et je les ai en plus nettoyées, enfin nettoyées, C'est pas très joli comme façon de dire, mais j'ai retiré le, le logo Rouen, comme ça, si vous avez envie de les réutiliser, vous pouvez. Euh, donc, les fiches des filles et euh, informations sur les nouveaux services. Je vous ai dit, 2018, il y avait déjà une qui avait été lancé, mais en 2021, on a lancé la Bouturothèque, la Créatech. J'ai envoyé un message aux collègues à chaque ouverture pour qu'ils communiquent auprès du public, toujours, mais aussi pour voir si certains pouvaient fournir des dons au démarrage. Euh, et, ça, et ça a bien fonctionné. Euh, ne pas hésiter à jouer la carte de l'humour. Je suis quelqu'un euh, qui, qui, qui essaye de ne pas se prendre au sérieux. <rire> Euh, et en particulier sur ces sujets-là, je crois que c'est très important parce que ça peut vite être euh, rédhibitoire pour nos collègues et pour les publics, pour tout le monde, ça peut vite être énervant, quelqu'un qui revient toujours à la charge avec un ton moralisateur. Donc moi, je voulais surtout, surtout que mes collègues sentent bien que je ne jugeais pas, parce que c'est ça en fait, on, on tombe vite dans la culpabilité si on ne fait pas, et donc je ne voulais pas ça. Donc… Euh, à chaque nouveau service, Bouturotech, Créatech, j'envoie un mail, ça rappelle les services existants. Et puis, le 1er avril de l'année dernière, j'ai posté ça sur Facebook et envoyé la même chose par mail à mes collègues. Euh, nouveau service au Capucins la BB Tech. À compter de ce jour, vous pouvez emprunter un bébé à la bibliothèque des Capucins, maximum un par carte, aux mêmes conditions que les objets quatre semaines, renouvelable une fois. Attention, les bébés ne peuvent pas être réservés et retirés dans une autre bibliothèque car ils ne sont pas pris en charge par notre service navette. Il faudra donc vous déplacer pour pouvoir en emprunter. Et en dessous, je reprécise tout ce qu'on peut emprunter. Du coup, ça remet une petite piqûre de rappel sous couvert de l'humour. J'ai envoyé ça comme un mail très sérieux, comme j'avais fait pour la Bouturetech et la Créatech à mes collègues, et en fait, j'ai eu plein de retours de ce type-là. Vous allez pouvoir regarder. Euh, L'idée, c'était vraiment de, de rappeler, vous savez, la bibliothèque des Capucins, c'est celle où il y a tous les services en tech. Vous vous souvenez, euh, vous vous souvenez que, que ça fonctionne comme ça. Et donc, de, de montrer aussi qu'on pouvait en, en rigoler, en fait, de, de, de, de tous ces trucs-là. Donc J'ai eu beaucoup de, de, de, de retours comme ça. Euh, une collègue qui demandait… Euh, ce qui se passait en cas de détérioration, je lui ai dit qu'on demandait le remplacement ou qu'on facturait 50 euros comme pour les autres documents, mais qu'en cas de remplacement, on faisait une prolongation de 9 mois. Et après, j'ai fait une réponse globale à tout le monde, euh, voilà, toujours sur le même ton, en suggérant qu'on fasse des boîtes à bébés comme les boîtes à livres pour le troc plutôt que l'emprunt. Ça a vraiment euh, suscité beaucoup de réactions et, et on en a parlé longtemps après, mais je reste vraiment persuadée que ça a été bénéfique pour les autres services également. Euh, ensuite, euh, on a créé, Rosalie et moi, un livret sur les éco gestes en bibliothèque qui a été distribué donc à, à nos collègues. Euh, C'est un petit livret plié. C'est une feuille A4. Une fois qu'elle est pliée, vous voyez, ça fait un huitième de la feuille A4. Euh, ça se déplie comme un petit livre. Euh, et au, donc, c'est le verso qui… ça fait des pages qui se tournent. Et au recto… non, c'est l'inverse. Le recto, c'est les pages qui se tournent. Et au verso, euh, ça reprend, ça ne se voit pas beaucoup, là, mon image est petite, mais on reprend les 17 objectifs de développement durable. Et ça montre que pour chacun des objectifs de développement durable, on répondait, en fait. Il y a un service de la bibliothèque ou une animation régulière de, du réseau qui répond à un des objectifs. Donc, ça aussi, c'est une façon de sensibiliser les collègues, de leur montrer. Un autre livret a été fait sur le même… Le, le, le même principe pour le public, on voulait le diffuser au public, euh, on n'a pas eu la validation du service comme ça. Bon, là, c'est des difficultés euh, internes et voilà. Deuxième chose, il faut impliquer. Donc, c'est pour ça que j'ai lancé le groupe de travail Bibliothèque verte sur le réseau je vais me montrer redondante, mais à nouveau avec de l'humour, j'ai envoyé un questionnaire à mes collègues en leur disant, répondez au questionnaire, questionnaire genre qu'on trouve dans les, dans les magazines féminins, Biba, etc. Vous voyez, euh, Répondez à ce questionnaire et voyez si vous êtes fait pour nous rejoindre. Donc, Est-ce qu'il y avait un rapport pour toi entre bibliothèque et écologie Donc forcément, euh, à chaque fois, je mettais des réponses un peu… Euh, Grosse, quoi. Non, aucun rapport entre le fait de réussir sa vie et celui de se préoccuper de la planète. Enfin voilà. Donc plusieurs questions comme ça. Et en fait, évidemment, euh, quelle que soit la réponse, euh, vous étiez fait pour venir à la, dans notre groupe de travail. Euh, tu es de toute évidence le collègue est indispensable. Nous avons besoin de toi. Rejoins-nous. Euh, là, euh, toi, tu sais pas trop, euh, tu n'as pas trop envie. Bah tu te reviendras avec plein de nouvelles idées et puis tu te feras un plaisir de partager avec les collègues. Donc, viens avec nous. Euh, et le dernier, c'est ceux qui ne savent pas encore qu'ils sont bibliothécaires écolo, mais qu'ils sont aussi. Donc, euh, ce groupe est fait pour toi. Viens, euh, tu verras tu seras conquis. Voilà. J'accélère un tout petit peu. Euh, enfin, J'ai fait découvrir deux jeux à mes collègues, euh, Agenda 2030 et euh, Bibliothèque et Mission ODD. Agenda 2030, c'est un jeu qui a été lancé par Raphaël Batz euh, et qui est disponible en téléchargement gratuit sur le, le lien que je vous ai mis là. Euh, il manque les cartes obstacles, je l'avais contacté à mes avez envoyé et demandé de relayer vers son mail en fait si quelqu'un les voulait euh, parce que comme ça ça lui permet aussi de voir que les gens s'intéressent à son jeu elle se rend compte un peu de, de combien de personnes euh, le téléchargent. si elle répondait pas dans un délai euh, imparti pour vous euh, je les ai donc je pourrais vous les transmettre aussi euh, le but c'est de faire découvrir euh, les 17 objectifs de développement durable euh, et le et d'amener des discussions pour euh, pour euh, répondre à ces objectifs en bibliothèque. Comprendre pour agir a également créé quelque chose, donc c'est toujours sur les 17 objectifs, c'est euh, un escape game. Donc on l'a testé au sein du groupe de travail, mais plus élargi parce qu'on n'était pas assez nombreux dans le groupe de travail, j'ai fait un appel sur le réseau et le but c'était de le tester et là on fait d'une pierre deux coups, on voit si c'est faisable en bibliothèque pour le public, ça l'est et en même temps je sensibilise mes collègues. Euh, pour impliquer... Euh, on fait les réflexions d'équipe. Je vous ai dit qu'on avait parlé du numérique responsable euh, dans le cadre de une heure pour la planète. Euh, formation intra, on a fait venir un intervenant extérieur, on a fait une demande au CNFPT pour avoir un intervenant qui proposait une formation, que ce ne soit pas toujours moi qui raconte les mêmes choses en fait. Et on s'appuie sur les ressources extérieures. Donc, quelles sont-elles Le service com interne, si vous en avez un dans votre collectivité la mission de service civique, c'est ce dont je vous ai parlé. Il y a un retour détaillé, elle avait fait un petit journal de bord, vous le voyez sur le site de la ville, de, enfin des bibliothèques de Rouen. L'agence régionale du livre Normandie Livre et Lecture, donc notre agence régionale du livre, a lancé une charte pour l'écologie du livre. J'ai fait partie du groupe de travail. Euh, voilà. L'idée, c'est de, pour les professionnels du livre, euh, bibliothèques, libraires, éditeurs, etc. On fait un autodiagnostic. Euh, sur ces pratiques, on s'engage euh, à choisir un, deux, trois, le nombre qui nous convient d'axes dans lesquels progresser au cours de l'année, et on fait le point à la fin de l'année, on voit si on a réussi, s'il faut poursuivre, ou voilà. et donc on adhère comme ça à cette charte. C'est un engagement euh, moral en fait, mais ça permet aussi de faire connaître cet engagement auprès du public, auprès des équipes. Et bien sûr, la commission Bibliothèque verte de l'ABF, euh, dont je vais vous parler. Euh, juste, pour sensibiliser les collègues, euh, il suffit de montrer l'exemple, c'est par mimétisme. Apporter sa tasse, avoir une gourde en inox, éteindre les lumières à chaque fois que vous passez derrière quelqu'un, éteindre les écrans d'ordinateur, etc., etc. Rien que ça, ça fonctionne. Mais surtout, euh, ne pas travailler seul, parce que ça épuise vite. Euh, et puis, s'appuyer sur les collègues et autre, les autres services de la collectivité. Vous avez, il faut avoir des, des personnes ressources pour ne euh, pas porter ça tout seul. Et donc, notre travail à la commission, euh, à la commission Bibliothèque verte de, de l'ABF. Donc, euh, cette commission a été lancée euh, à l'été 2022. Il y a eu un premier lancement en 2021, euh, une première réunion, et puis finalement, la personne qui avait prévu de, de piloter cette commission euh, n'a pas pu euh, poursuivre. Donc, il y a eu un temps de flottement avant que ce soit relancé, donc à l'été 2022. Les objectifs de la commission sont les suivants. Donc d'abord, se saisir de la question environnementale euh, à l'échelle des bibliothèques en lien avec les territoires, les décideurs, les réseaux de coopération. Et donc, euh, il y a plusieurs euh, documents officiels qui existent et qui évoquent cette, cette thématique du développement durable. Euh, la feuille de route française pour l'agenda 2030, c'est celle dans laquelle euh, sont évoqués les 17 objectifs de développement durable. Euh, service public+ plus euh, à rédigé une page sur euh, l'éco-responsabilité des services publics. Euh, le manifeste de l'IFLA et de l'UNESCO sur euh, la bibliothèque publique et tout récemment euh, fin 2022 il y a eu le référentiel national des compétences des bibliothèques territoriales qui a été édité par le ministère de la culture c'est dans la suite du volet euh, ouvrir plus etc. et dans lequel la transition écologique est mentionnée comme l'un des enjeux transversaux contemporains auxquels se doivent de répondre les bibliothèques donc ça c'est un, un nouveau document qui est très important aussi parce que c'est vraiment explicitement mentionné comme faisant partie des compétences nécessaires à avoir pour les bibliothécaires. Euh, notre objectif est aussi de s'intéresser à la manière dont les bibliothèques travaillent, les enjeux d'éco-responsabilité et où peuvent développer des démarches vertueuses et de relayer tout ça et de se positionner dans l'aide et l'outillage des bibliothécaires pour euh, contribuer à inscrire les bibliothèques dans une démarche durable et en faire un plaidoyer auprès des décideurs parce que euh, vous allez peut-être avoir besoin d'argumenter euh, auprès de votre hiérarchie euh, sur l'importance de, de ces questions-là. Euh, alors, les membres de la commission, actuellement, on est 17 euh, de bibliothèques, de lecture publique ou de l'enseignement euh, supérieur et de la recherche euh, avec l'envie de travailler dans ces enjeux. On n'a pas tous le même bagage, on n'a pas tous la même expérience. Il euh, n'est pas nécessaire d'être référent de développement durable ou d'avoir déjà mené des projets en fait pour nous pour nous rejoindre. Euh, il faut être euh, intéressé par les questions et avoir envie de creuser en fait. Euh, notre, donc du coup, on fait chacun une veille euh, et on essaye de, de, de, de documenter, de, de réunir de l'information pour euh, produire et publier des contenus. Euh, c'est des le but, c'est vraiment de, de valoriser les démarches existantes. Pour, pour, pour relayer et pour, pour, pour, pour, voilà, pour donner de l'information, donner l'envie à d'autres peut-être de, de faire encore, euh, renseigner et accompagner les personnes intéressées par les enjeux en bibliothèque, promouvoir le rôle des projets, les actions des bibliothèques sur le plan environnemental, les compétences vertes des bibliothécaires, etc participer à des groupes de travail des réunions sur le plan institutionnel et intervenir lors de journées d'études et de formations professionnelles. C'est ce que je fais avec vous aujourd'hui. Donc, les champs couverts par la commission, euh, on, a fait, on a créé une carte mentale, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez ce principe-là. On est parti, euh, voilà, Action en Bibliothèque, c'est quoi On a créé comme des grands chapitres et dans chaque chapitre, il y a des sous-chapitres et ainsi de suite. Donc, cette carte-là, elle est disponible sur le blog, je vous montre juste après. Elle est en constante évolution puisque, voilà, on, on la fait bouger quand on voit quelque chose de nouveau et elle permet euh, directement via la carte d'accéder à des contenus... Euh, à la fois généraux, si vous allez dans bâtiments et dépendances, collections, mais aussi plus précis, si vous allez un peu plus loin. Je vous montre juste après. L'organisation du travail, en fait, on a défini des pôles qui sont les suivants. Et chacun d'entre nous euh, s'est positionné sur un, peut-être plusieurs, je ne sais pas si certains sont sur deux pôles, euh, en fonction de ses affinités. En ce qui me concerne, je suis sur le pôle médiation. C'est celui euh, qui m'a m'attirait le plus, mais aussi sur lequel j'avais le plus de connaissances déjà. Euh, Ce n'est pas forcément figé, on a le droit de bouger, enfin voilà, c'est assez, euh, assez ouvert. Euh, et les objectifs de la veille professionnelle qu'on qu effectue, c'est euh, de répondre aux interrogations des collègues, de rédiger des articles pour le blog, mais aussi euh, pour la presse professionnelle. Donc le blog, justement, lui, il a ouvert euh, en, deux, en octobre 2022. On y publie un à deux billets par semaine environ. Et euh, on est content parce qu'on voit que les contenus sont relayés euh, de plus en plus sur les, sur les réseaux sociaux. Les objectifs de ce blog rejoignent un peu ceux dont je vous ai parlé précédemment. Donc, valoriser les actions existantes actuellement, euh, outiller les bibliothécaires sur, euh, sur ces sujets-là, aussi bien en termes de collection que d'offres de services, de bâtiments, etc. Et contribuer, nous aussi, à inscrire les bibliothèques dans une démarche durable sur leur territoire et à en faire un plaidoyer euh, auprès de leur tutelle, ce que je vous disais aussi tout à l'heure. Donc le blog ressemble à ça. Euh, on a plusieurs rubriques. On a des sujets clés, donc les, les sujets qu'on aborde dans nos, dans nos articles en fait. Euh, une carte euh, thématique et interactive des sujets que je vous ai montré quelques diapos juste avant. Un agenda euh, qui, qui répertorie les formations et les événements et une rubrique la parole A euh, pour euh, faire intervenir euh, d'autres acteurs euh, de l'écologie du livre euh, et des bibliothèques. Euh, voilà. Je attendez, hop. Est-ce que dites-moi si vous si vous voyez ma nouvelle fenêtre avec le blog, c'est bon Ça apparaît euh, Si vous êtes si, c'est le navigateur que vous souhaitez montrer, Marion le, Là, normalement, on est en plein écran, vous devriez avoir la page du blog. Je Alors, c'est les rubriques du la... blog, mais je ne sais pas si c'est votre présentation. Non, maintenant... Alors, attendez. Je vais regarder si je peux aller. J'aurais bien aimé vous, vous montrer directement. Ah, que yeah, là, ça y bon, est, c'est bon oui. Oui, oui, vous y êtes. Ah, Merci. Super. En fait, si j'ai encore cinq minutes. Je les ai Oui, oui, oui je, je les ai. Ça va euh, Je vous montre juste rapidement euh, comment, comment on peut naviguer en fait euh, dessus. Euh, donc, quand vous arrivez sur le blog des, des, bibliothèques, euh, des bibliothèques vertes, vous avez les derniers articles, en fait. C'est un blog classique, voilà, tout ce qui a été publié euh, tout récemment. Mais après, si vous voulez faire une recherche spécifique, vous pouvez aller dans « sujet clé. Et donc là, par exemple, « pardon, Médiation », si vous allez sur « Sensibiliser et former les publics », vous avez les articles qui répondent à ça. Donc, c'est ça l'intérêt du sujet clé. Si je vais dans « Numérique », j'ai les articles en lien avec le numérique. Euh, la carte a un peu le même rôle la carte des champs couverts là. est-ce que vous la voyez là ma carte oui Oui, c'est bon euh, quand vous cliquez dessus vous arrivez ici euh, le... je vais brancher ma souris ça va être plus facile pour moi pardon pour le bruit en fait, vous pouvez zoomer et dézoomer. C'est ça que je voulais faire avec la souris, parce qu'évidemment, elle est un peu grande, donc pour y voir clair dessus, c'est mieux de zoomer. Et donc, quand vous zoomez, vous voyez que certains des mots ont un petit trombone à côté. Je ne sais pas si c'est bien visible pour vous. Si vous cliquez sur le trombone, vous avez le lien qui vous renvoie à nouveau vers le blog et vers les articles qui répondent à ça. Donc, comme ça, euh, vous avez aussi cette entrée-là euh, sur, sur la carte. Et vous, donc, il n'y en a pas encore partout parce qu'on n'a pas encore tout rempli. On a encore du travail, euh, du travail à mener. Mais, euh, mais voilà, c'est ça le, le fonctionnement de cette carte. Et ensuite, la rubrique agenda. Il s'affiche bien chez vous, c'est bon On est toujours oui. bien OK. Oui. Donc, l'agenda, là, alors, il reprend moi après moi toutes les formations qui existent, qui sont qui sont sur cette thématique-là. Euh, dans cette espèce de, de planning, en fait, c'est difficile de trouver un outil vraiment euh, pile-poil comme on voudrait. Notez qu'aujourd'hui, euh, le rendez-vous était indiqué dessus. Et en bas, là, vous avez les dates à venir. Euh, quand vous cliquez euh, dessus, vous arrivez sur la page dédiée euh, à l'événement euh, sur laquelle vous pouvez avoir les informations euh, d'inscription, etc. Donc, pour euh, avoir connaissance des formations euh, existantes, euh, vous avez cet outil-là. Ce qu'on ce qu aurait aimé, c'est qu'il y ait la possibilité de faire une recherche par, euh, par euh, localisation, enfin, euh, oui. département, mais on ne trouve pas encore l'outil adéquat. On y pense, mais en fait, c'est compliqué de tout combiner, à la fois un planning et, et cette, cette possibilité-là. Et donc, le, la parole A… Euh, donne la parole à d'autres associations, d'autres intervenants dans le domaine du, du livre, de l'écologie du livre, c'est bien dit comme ça. Voilà. Euh, je crois que j'ai tout dit, je réfléchis, mais il me semble que je suis arrivée euh, au bout de ma présentation. Euh, N'hésitez pas, euh, s'il y a des choses... Euh, sur lesquelles je suis passée trop vite, ou voilà, je, je me tiens à votre disposition. Merci beaucoup Marion pour cette présentation riche de conseils et de ressources. Il y avait quelques petites questions dans le chat tout à l'heure au fil de la présentation que je vous repose. Du coup, il y avait un moment, vous évoquiez une chaîne YouTube sur quand vous aviez accueilli des autrices en bibliothèque. Du coup, vous aviez donné un certain nombre de ressources à vos collègues, dont une chaîne YouTube. Euh, « que... Ta mère nature ». Oui, ok. <coughs> J'avais mis, la... le... mis remet... le lien dans le chat, Alice, okay. je eh crois, on bah remettre. Je et on peut peut sur le remettre. Et une question sur le territoire de, de, de Rouen, le, la population, à un moment où vous étiez du coup un poste dans le réseau, est-ce que vous, vous aviez une idée, de... j'ai cherché entre temps, euh, de la population de Rouen, mais c'était… Euh... C'est-à-dire la quantité, euh, ouais, le nombre d'habitants, ouais. on est à 100, 110 000. 110 000, oui. J'avais des chiffres de 2015, c'était un peu vieux, mais oui, c'est ça. OK. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions euh, sur la suite de la présentation euh, Pendant que les gens réfléchissent éventuellement à des questions, moi j'avais j'avais une petite question, Marion, pour euh, concernant enfin une, une, peut-être une réflexion à partager, parce que vous avez dit justement que vous aviez... Euh, entre autres choses, proposer dans la, la salle de lecture un fonds développement durable et qu'une des problématiques avait été euh, la politique documentaire de réseau. Euh, et, et sur ces sujets-là, comment vous avez organisé euh, Est-ce que ça a rejailli sur les autres bibliothèques de réseau Comment Est-ce qu'on réécrit sa politique documentaire Comment on fait dans, dans ces cas-là euh, je, je suis partie trop tôt. <rire> ouais. euh... En fait, il y a en ce moment à Rouen un gros projet autour de la politique documentaire. Donc j'espérais bien à l'occasion de ce projet pouvoir pouvoir obtenir ça, puisque jusqu'ici, chaque bibliothèque, dans chaque bibliothèque, vous avez des acquéreurs. Il y a celui qui achète les albums pour la jeunesse. Celui qui achète les romans, celui qui achète euh, les documentaires euh, adultes, euh, tourisme, etc., etc. Mais chacun pour sa bibliothèque. Le projet d'envergure à Rouen, c'est de passer à une politique documentaire réseau. C'est-à-dire que dans une bibliothèque, on va avoir l'acquéreur des romans policiers, mais qui va acheter les romans policiers pour l'ensemble des bibliothèques du réseau, et ainsi de suite. Donc ça, c'est déjà un projet euh, un peu difficile à mener, parce que ça réinterroge beaucoup les pratiques, ça remet tout en question. Et tout est à déconstruire pour euh, et reconstruire ensuite. Donc, euh, dans le cadre de ce projet-là, c'est là, euh, là qu'il faut euh, amener ça, ce volet euh, écologie. Mais, euh, mais moi, je n'ai pas pu parce que c'était trop tôt. Je n'étais pas la référente des documentaires. Euh, les responsables de bibliothèque étaient, euh, sont euh, responsables de pôle. Euh, documentaire dans la dans la politique documentaire au réseau. J'étais la responsable du pôle jeunesse. Donc j'en ai parlé avec mon collègue de, des documentaires, mais on n'a pas pu concrétiser quoi que ce soit avant que, avant que je m'en aille. Donc j'espère qu'ils vont petit à petit y aller. Mais voilà, là je n'ai pas, pas la réponse encore. Et du coup, les, les, disons, les, les initiatives que vous aviez, bouturotech grainotech c'était donc dans la bibliothèque que vous aviez, ou pareil, ça rejaillissait sur le réseau, il y avait des réunions d'action de médiation particulière sur ces thématiques-là, parce que vous avez beaucoup parlé de sensibiliser les collègues à ces initiatives, et, et donc au sein de la commission Bibliothèque verte, on a bien compris que c'était euh, votre casquette médiation. Euh, Est-ce que du coup, dans le réseau, vous essayez aussi de d'aller dans les, dans les structures pour parler avec les collègues euh, Oui, comment tout vous à fait. De... Oui, oui, on, en, on en parlait, on en parlait euh, par exemple, au cours de réunion générale euh, Trois réunions générales dans l'année, c'est-à-dire avec vraiment l'ensemble des équipes, c'est des dates qui sont calées d'avance. Euh, je relayais par mail aussi. Et il y avait le groupe de travail, le fameux groupe de travail euh, sur le réseau. L'idée, c'était que les membres du groupe de travail, j'avais presque une personne par bibliothèque, donc chacun relayait après dans, dans son équipe. C'était en cascade euh, et du coup, ces projets-là, ils ont été euh, pensés, réfléchis avec le groupe de travail euh, du réseau. Ils ont été, pour ce qui est de la bouturothèque et de la Créatech, installés au Capucin. Euh, pas uniquement parce que moi, j'étais au Capucin, mais parce que c'était celle qui avait l'identité Bibliothèque Verte au départ. Donc, c'était logique de lancer les projets éco-citoyens euh, dans, dans cette bibliothèque. Mais après, euh, il a été envisagé, ça n'a pas été monté avant que je m'en aille, mais j'imagine que ça va se faire prochainement, de, de proposer ces, ces services-là dans d'autres des bibliothèques mmh. du réseau. Pas dans toutes, parce que sinon, on, on s'épuise à un moment donné. C'est-à-dire qu'une s'il y a sept grénothèques dans Rouen, elles ne seront pas les sept euh, garnies, en fait. Mmh. Mais euh, qu'il y, qu y ait des doublons, oui, c'est prévu. Et Géraldine mmh. oui. Debut qui a une question. Je vous en prie, allez-y. Alors, on je... vous entend pas bien, je ne sais pas si… Est-ce que c'est mieux là Oui, ouais, parfait. parfait. Ouais. Euh, donc, moi, je coordonne un réseau de bibliothèques en Ardèche. On a 14 petites bibliothèques rurales et une un peu plus grande. J'ai une question on a mis en place des, des grainothèques. Euh, on commence. Et en fait, les, les retours de certains collègues, c'est euh, sous la forme de plaintes les collègues euh, disent oui, mais le public ne joue pas le jeu beaucoup de gens prennent des graines mais n'en déposent pas. Euh, etc. Donc, je voulais savoir si, euh, voilà, si c'était quelque chose qu'on rencontre souvent, parce que moi, ma posture, elle est plutôt de dire euh, euh, en effet, c'est un principe de partage, mais il ne faut pas culpabiliser les gens qui ne déposent pas, parce que tout le monde n'est pas capable de faire monter des plantes en graines, etc. Enfin, voilà, je fais un travail là-dessus, mais je voulais bien vous entendre par rapport à ça. Euh, des trois services, Grainothèque, Bouturothèque, créatech la Grainothèque, c'est la pire. C'est le plus compliqué. Non, mais faut, vraiment, en fait, c'est casse-pied, les Grainothèques, parce que. Euh, c'est celui qui est le plus répandu, celui dont tout le monde parle et on se dit, ah oh, super, et en fait, c'est le plus difficile à mener. Moi, je ne conseillerais pas de commencer par une grénothèque si on veut se lancer dans un truc pareil. Euh, pour le coup, je vous assure, la bouturothèque, c'est vachement plus facile, à, à part qu'il ne faut pas faire crever les plantes euh, avant mm -hmm. qu'elles soient adoptées. Mais, euh, mais sinon, c'est beaucoup plus facile. Alors Pour la grénothèque, effectivement, il y, y a plus de gens qui prennent que de gens qui donnent. Euh, J'ai refait des sachets, vous avez vu, donc c'est des petits formats, moi déjà, quand les gens m'apportaient des graines, euh, systématiquement, je les reconditionnais, parce qu'en fait, les gens, ils en apportent plein d'un coup, ça ne sert à rien, vous n'êtes pas à une jardinerie, donc le but, ce n'est pas d'en donner autant que dans un sachet acheté euh, chez Truffaut, le but, c'est vraiment euh, de faire tester aux gens, Enfin moi, je le voyais comme ça, donc en fait, je mettais au maximum dans un sachet six graines. Déjà, si vous mettez 6 graines de courgettes, c'est énorme. Donc, du coup, pour les, pour les courges et les choses comme ça, moi, j'en mettais même plutôt quatre parce qu'il faut avoir la place quand même. Donc déjà, le fait de reconditionner des sachets plus petits, ça m'en faisait une plus grosse quantité, ça durait un peu plus longtemps. Après, euh, j'ai relayé pas mal sur les réseaux sociaux, etc. On, on disait bien aux gens, quand ils prenaient, vous n'êtes pas obligé de déposer tout de suite, mais par contre, pour que ça fonctionne, euh, ce serait bien que vous nous en rapportiez euh, après coup, parce que sinon, à un moment donné, on n'en a plus, etc. Euh, mais les gens qui apportaient, on euh, euh, euh, plus une grosse quantité quand même. Et après, il y a des choses que nous, on alimentait nous-mêmes. C'est-à-dire que j'ai fait installer, je ne l'ai pas dit, c'est vrai, mais j'ai fait installer sur le devant de la bibliothèque des grosses jardinières. Mais ça, on peut le faire aussi en petites jardinières. Et moi-même, j'ai planté, de enfin, oui, planté des graines de tomates cerises. Et du coup, déjà, on s'est mangé des tomates cerises sur le temps du midi, c'était vachement sympa. Et en dehors de ça, il y en a certaines, bah, j'ai moi-même récolté les graines des tomates cerises. en fait. Et même chose avec des roses trémières, ça pousse hyper bien les roses trémières. C'est trop Il faut juste avoir la... un an de, de latence, il faut avoir un peu de patience. Mais si vous plantez des, des roses trémières, après vous récupérez des sachets énormes de graines. Donc parfois dans la grenothèque on avait essentiellement de la rose trémière et des... Des graines de tomates cerises, mais oui. elle était pas vide et, et ça nous permettait de dire aux gens bah Oui, ça, ça vient de chez nous, on a fait comme ça. Et dernière chose, en fait, c'est proposer aussi des ateliers euh, pour récolter les graines, organiser ça. Euh, je reparle des tomates et des tomates cerises, mais parce que c'est le truc le plus simple à, à, à récupérer. Et. C'est ça, en fait. Les gens, ils ont un peu peur de se lancer sur comment je fais pour récupérer mes graines. Cool. Et donc, le faire à la bibliothèque, ça incite aussi. Euh, voilà. Mais après, il n'y a pas de solution idéale. Euh, clairement, oui, il y aura plus de prix que de, euh, que de données. Ah si, dernière chose, je fermais la grainothèque, c'est-à-dire que je fermais la boîte euh, entre euh, octobre, novembre et, et février. Parce que de toute façon, on n'avait pas de graines à ce moment-là, on considérait que c'était l'hiver et voilà. Et ça me laissait le temps, moi, d'en de, amasser un petit peu, en fait, pour les quelques-uns qui m'ont amené, comme ça, en mars, hop, réouverture et on relançait. Je pas de solution idéale. Euh, euh, on avait des jardins partagés à côté, donc on avait réussi à quand même euh, à nouer un contact avec euh, des gens des jardins partagés pour leur demander s'ils avaient quelques dons à nous faire de temps en temps et ça marchait aussi. Oui, parce que c'est une question, moi, que je me posais justement. Euh, après, on n'a effectivement euh, jamais assez le temps dans les 11-12, mais. Euh... Je pense que, et ce sera certainement aussi d'autres numéros, mais euh, interroger aussi le rôle des bibliothèques dans ces domaines-là, Enfin, pour avoir travaillé très longtemps dans une structure de horticole et, et de végétale, c'est des activités qui sont extrêmement portées par euh, des associations, que ce soit des jardins partagés, des jardins familiaux, euh, des sociétés horticoles régionales qui vont beaucoup dans les groupes scolaires. On peut interroger aussi ces pratiques... Euh, voilà, et, et les relations qu'on peut nouer aussi avec ces Exactement. associations existantes dont vous venez de parler, et je pense que c'est aussi. Euh... Enrichissant, s'agissant des grénothèques parce que ça c'est en fait euh, de, du retour qu'on a, c'est les grénothèques. Elles mettent très longtemps à prendre, elles prennent, oui. mais elles mettent très longtemps à se construire. Et je pense que se rapprocher des associations de jardinage, euh, voilà, de, de particulièrement les, les, les jardiniers amateurs. Vous avez des plateformes en ligne, il euh, y en a une nationale qui s'appelle Jardiner autrement. Et je pense que ça vaut le coup aussi d'aller euh, se rapprocher de ces associations là euh, qui sont à près dans tout le territoire et qui peuvent euh, être, je pense, assez riche d'enseignement pour ces, pour ces pratiques-là qu'elles mènent depuis quand même pas mal d'années. Je, je pense de manière générale que s'il n'y a pas quelqu'un dans l'équipe qui est porteur de ça et qui s'investit, de toute façon, ça ne marche pas. C'est-à-dire que moi, j'ai ramené beaucoup de graines moi-même oh. Euh, comme on est un réseau, euh, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, le fait qu'on n'a pas démultiplié des grainothèques dans toutes les bibliothèques, c'est aussi pour ça. Comme on est un réseau, j'avais des collègues aussi qui, me, qui avaient des potagers et qui me fournissaient des graines. Mais mmh. si on n'a pas au moins une personne un peu ressource, mais ça, ça vaut aussi pour la créatech et ça… Voilà, à un moment donné, on a besoin de quelqu'un qui, qui s'y intéresse personnellement et qui, du coup, peut apporter aussi de la recherche. Et, et du coup, peut-être, il nous reste trois minutes, et juste une dernière question, sur, justement, sur parce que vous dites que ça, ça compte beaucoup sur les personnes, et en fait, on voit ça dans beaucoup d'actions qui sont faites dans les médiathèques, même sur d'autres mmh. secteurs d'activité qui sont développés par des collègues, et puis quand ils partent, s'il n'y a personne sur place, comment on fait Est-ce que vous savez si, du coup, tout est resté en place tout est non, enrichi. Est pas ou... resté en plan, c'était aussi. En place, pardon, ce... j'ai mal. Euh, en place, pardon. <rire> en place, en plan. Les deux, ça marche. C'était positif. Il n'y a pas de souci. C'était euh, aussi pour ça qu'il y avait ce groupe de travail Bibliothèque verte, en fait. C'était pour que. Il euh, n'y ait pas que moi. C'est ce que je disais à un moment donné, ne pas travailler tout seul. C'était ça l'intérêt. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas été remplacée. Il n'y a pas encore quelqu'un qui a repris ce rôle-là. Mais le groupe s'est quand, quand même encore réuni. Et je sais, par exemple, c'était un des objectifs qu'on avait pour, pour après. Euh, Rouen lance l'expérimentation, ça fera peut-être l'objet d'un prochain 11-12, euh, de mmh. la non-couverture des documents. Mmh. Et donc, ça, ça s'est fait après mon départ. Donc, c'est bien preuve que ça continue d'avancer. Ça mmh. avance plus lentement. Ça avance plus lentement. Il euh, n'y a pas la personne référente. Mais euh, on n'a pas tout arrêté. Enfin, ils n'ont pas tout arrêté, euh, puisque un nouveau projet est lancé euh, à ce niveau-là. Voilà. Mais du coup, c'est, je redis, l'utilité de ne pas travailler tout seul et d'avoir vraiment un, un petit groupe de personnes euh, investies, au moins un temps soit peu. Il euh, ma collègue Alice qui, qui nous rappelle que vous pouvez euh, lui envoyer euh, toutes vos initiatives euh, voilà, localement pour qu'on puisse compiler aussi euh, toutes les belles propositions et puis les partager entre nous. Euh, je voulais juste dire ce que je dis souvent sur les 11-12, c'est que c'est euh, encourager des rencontres et des échanges. Le, là, l'échange ne s'arrête pas ici à midi et, euh, et on peut vous mettre en relation si vous le souhaitez. Je suppose que Marion sera ravie de répondre à vos questions. Euh, moi, je Avec vous remercie beaucoup, euh, Alice et Marion, euh, enfin Marion particulièrement, oui. de nous avoir <rire> proposé euh, ce retour d'expérience et puis euh, et puis ces travaux engagés qui ne s'arrêtent pas et les initiatives qui, à mon avis, seront nombreuses aussi. Donc euh, voilà, je, je, je pense que le dialogue il est enclenché et qu'on on n'a que euh, à apprendre les uns des autres sur, sur nos pratiques et puis aussi les, les échecs, les difficultés. Hein. Je pense que les, les grainothèques, en fait, en l'occurrence, il y a eu beaucoup d'essuies de, de déception de, du temps qu'elles mettent à prendre, mais elles prennent, donc fait. il faut s'accrocher. Il n'y a pas de, j'ai aucun doute qu'en Ardèche ce sera une bonne grenothèque. Il faut juste le temps de la, la consolider. Euh, en tout cas, merci beaucoup, beaucoup, et je Profite de la petite minute qui nous reste juste pour vous rappeler que le prochain 11-12 sera le 23 mars euh, et qu'il aura. Alors, il sera un petit peu euh, différent d'habitude, puisqu'en en fait, on va découvrir un métier. Euh, on va interroger les métiers de restaurateur et de relieur et euh, on va également interroger leur rapport aux collections courantes. Donc, euh, voilà. Et le numéro est bien évidemment enregistré. Il sera retransmis sur la chaîne YouTube dont j'ai mis le lien tout à l'heure, mais je vais vous le remettre. Et euh, voilà, un très, très, très, très grand merci à Marion d'avoir accepté merci à vous de pour relever le défi. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas euh, à, à nous rejoindre dans, au sein de la commission si vous êtes intéressé. Oui. Merci beaucoup, merci Marion. Beaucoup. Merci Alice. Bonne merci journée tout à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir.